Hello Alors, petite vidéo imprévue, euh, car je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais au vu de ce qui se passe en ce moment et de toutes les informations que l'on reçoit, euh, j'avais besoin de vous dire que, par rapport à la situation actuelle au niveau mondial, euh, on va euh, tout faire pour vous faire peur, pour vous empêcher de vivre correctement pour vous euh, pour vous angoisser et vous empêcher d'aller de l'avant euh, ce qui se passe en ce moment c'est qu'on est en train de euh, couper euh, le monde de tout ce qui est euh, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon pour euh, un, un virus qui a été euh, manipulé et fabriqué par l'homme qui a été qui s'est échappé ou pas, ou qu'on a fait échapper, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, euh, je pense que c'est le début de quelque chose qui est en train de se passer, qui a été prévu depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Euh, ça fait maintenant euh, quelques temps que l'on vous prévient en disant euh, « faites attention, il va y avoir un, un problème » et je pense qu'on est à la porte de ce problème. Le, le souci n'étant pas euh, la dangerosité du virus par lui-même car on a vu que bah, le virus comme celui de la grippe euh, était euh, fortement mm, méchant pour les gens qui étaient en mauvaise santé mais euh, pour ceux qui, euh, qui ont une bonne santé euh, ben, ça passe, c'est ni plus ni moins qu'un symptôme de la grippe. Après, euh, on va nous couper de, de tout ce qui est euh, de, de notre vie de tous les jours par la peur. Parce que dès qu'on a euh, les symptômes de la grippe, un peu de fièvre, quelques courbatures et tout, paf, c'est tout de suite direction les hôpitaux, c'est direction machin, truc, où on vous met en quarantaine parce que vous avez une grippe. Et euh, voilà, donc ce n'est pas tant la dangerosité du virus par lui-même, parce que même s'il si, euh, est en train de faire le tour euh, du monde actuellement, il euh, y, euh, y a toujours autant de morts euh, sur la route et on n'en parle pas trop, il euh, y a toujours autant de morts euh, suite à des maladies, euh, suite à des accidents, suite à n'importe quoi autre qui n'ont rien à voir avec ce virus. Le problème, c'est que ce virus a été présenté de telle façon à ce que les gens commencent à avoir très peur. Et donc, pour un oui, pour un non, ils vont aller euh, voir le médecin qui va les diriger les trois quarts du temps vers un hôpital et ils vont être en quarantaine. Ceux qui ne seront pas dirigés vers les hôpitaux ou qui ont juste une suspicion de virus euh, devront rester très chez eux pendant, euh, 15 euh, 15 jours ou 40 ça dépend ceci étant dit euh, sans alarmer qui que ce soit euh, n'ayez pas peur de n'ayez pas peur voilà n'ayez pas peur c'est on veut vous faire peur mais n'ayez pas peur euh, il serait bon quand même de faire quelques quelques une provision parce que si jamais euh, vous allez travailler, admettons par exemple vous travaillez dans un endroit et, cette et il y a une personne, euh, euh, un de vos collègues de travail ou quelqu'un de votre famille que vous voyez euh, et qui a euh, des symptômes d'une grippe ou de quelque chose comme ça, qu'est-ce qui va se passer Cette personne va être, va être mise en quarantaine. Et de, du coup, bah, euh, l'ensemble... Les bureaux où vous serez, les, où vous allez travailler, ça va être mis en quarantaine aussi. Donc, vous êtes obligé de rester chez vous. Parce que vous allez être en quarantaine chez vous. Donc, euh, le mieux serait quand même, même si vous n'êtes pas malade au final, parce que vous aurez... Euh, euh, J'en ai pour preuve euh, quelque chose qui m'a interpellée et qui m'a un peu fait rire. C'est que lundi... Euh... Bon, alors, pour information, pour rester concret... Euh, le matin, euh, mon mari, comme c'est le premier lever, il regarde souvent Télématin. Et euh, lundi, Laurent euh, Bignolas, qui est euh, le présentateur de Télématin sur France 2, avait une extinction de voix. Bon, donc il était, il était dans euh, les bureaux de France 2 et euh, il a une extinction de voix. On a appris ce matin, via le Nice matin, qu'il euh, avait été mis en quarantaine parce qu'il avait été en vacances à Venise et que du coup, bah, euh, ayant peur qu'il soit contaminé, hein, on l'a mis en quarantaine. Alors, euh, c'est bien. Sauf que euh, si on suit le processus, euh, c'est tous les gens qui l'ont côtoyé donc euh, depuis lundi donc lundi, il est venu hein, quand même. Il a serré la main à tout le monde, il a fait la bise à tout le monde et tout. Une extinction de voix n'étant pas quelque chose vraiment euh, catastrophique. Euh, il a été mis en quarantaine. Bon, ben pour le coup, euh, toute la chaîne aurait dû être mise en quarantaine. Si on suit la logique des choses, vu que lui a été mis en quarantaine, qui a peut-être suspicion parce qu'il a été à Venise et que c'était au moment de la déclaration du... Ça, du virus, donc il a été mis en quarantaine, du coup tous ceux qui l'ont côtoyé auraient dû être mis en quarantaine ce qui n'a pas été le cas le je ne pense pas qu'il soit malade, sérieusement je ne pense pas, il n'y a rien qui me dit qu'il soit malade et je ne pense pas qu'il soit vraiment malade euh, néanmoins euh, si on suit euh, le règlement euh, bah, euh, il aurait pu contaminer s'il avait été malade euh, il aurait pu contaminer toute la chaîne. Et personne n'a été mis en quarantaine. Donc ça, c'était la petite aparté. Hein. Juste pour vous montrer à quel point on en est arrivé. C'est la peur. Voilà, le, on veut vous faire peur. Donc on, on vous met tous en quarantaine. Euh, imaginez euh, un couple avec des enfants. Euh, L'enfant a chopé un rhume, il a un petit peu de gris, il a un petit peu de fièvre, pof, ça y est... Euh, toute la maison est en quarantaine. Voilà, alors le père, la mère, les frères, les sœurs, euh, etc. Donc, on va arrêter un petit peu avec ça. Mais, euh, même si, encore une fois, euh, le virus, pour ce que je ressens au fond de moi, le virus euh, est important, certes. Il attaque les voies respiratoires, certes. Mais, euh, pour l'instant, c'est les gens... Euh, qui ont une santé faible qui ont été euh, le plus euh, qui ont eu le plus de problèmes euh, parce que les personnes en bonne santé ont déclaré des anticorps qui ont fait que bah, ils s'en sont sortis hein donc euh, moi je, je ce que je vous conseille c'est euh, quand vous allez faire des courses Prenez euh, un peu plus que d'habitude. Prenez surtout des conserves. Prenez euh, de la boisson. Faites, euh, faites des réserves parce que bientôt, même si on n'est pas malade, on sera tous en quarantaine. Du coup, on ne pourra plus bouger. On ne pourra plus sortir de chez nous sous prétexte de soit de donner, soit de recevoir le virus de quelqu'un. Donc, on va tous cloisonner et à partir de là, eh ben, on ne pourra plus bouger. Donc euh, ce, comme je vous dis, ce n'est pas tant euh, le virus qui est en cause, mais tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire toute cette peur qu'on nous met autour de ce virus pour ne plus qu'on bouge, pour ne plus qu'on fasse, euh, qu'on vive notre vie normalement. Et là est le début, et le début de la fin, voilà, de la fin de l'ancien système. Et euh, donc, euh, soyez, euh, restez centrés euh, ayez confiance, restez centrés, n'ayez pas, euh, pas peur outre mesure parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, parce que la peur, euh, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, la peur diminue votre système immunitaire, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'à partir du moment où votre système immunitaire est défaillant, du coup bah, le virus il viendra plus facilement que si votre système immunitaire est fort et costaud. Et à partir de là, euh, si vous avez peur, eh ben ça va diminuer votre système immunitaire et donc le virus aura moins de mal à, à vous pénétrer. Même si euh, vous ne l'attrapez pas, mais que quelqu'un euh, de votre entourage a les symptômes, ben, euh, tout le monde soit, sera cloisonné. Voilà. Alors, ce n'est pas, euh, pas pour rien qu'ils euh, qu nous ont fait des hôpitaux hyper... Euh, hyper sophistiqués, c'est pas pour rien qui nous ont fait des centres de vacances qui se sont euh, qui se sont changés en centres médicaux c'est pas pour rien qui nous ont préparé euh, des camps euh, et on revient à nos camps FEMA pour euh, les gens qui sont contaminés je ne sais pas euh, suite à ce, que, à ce que je ressens, je ne sais pas s'il y a s'ils euh, sont déjà en activité ou pas ces camps là Toujours est-il que c'est prévu pour une grande pandémie. Ce qui, au, au vu de, des informations qu'on peut recevoir, c'est le cas en ce moment. Tout ça pour vous dire c'est juste un, un ressenti, je, voilà, euh, suite aux informations que, que je reçois, sur, suite aux informations qu'on me donne. Hein, c'est juste un ressenti... Euh, le, la conclusion de cette vidéo c'est euh, n'ayez pas peur, euh, restez centré, restez en vous, ayez confiance en, euh, en un Dieu protecteur qui est là pour protéger. Ce qui se passe en ce moment a été prévu depuis de nombreuses années. Je vais même dire, je vais même m'avancer en me disant que ça a été prévu depuis des siècles. Hein, euh, que c'est leur agenda, qu'ils sont en train de d'avancer, euh, de faire en sorte que ça se passe le plus vite possible, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu la bataille, que le système va s'écrouler, qu'ils ont perdu la bataille, mais ils veulent emmener avec eux le plus nombre, le plus grand nombre de personnes. Possible. Alors, c'est vrai que je parle un peu vite là et que c'est un petit peu euh, brouillon, mais voilà, c'est ce que je ressens et je n'ai pas envie de... J'ai vraiment envie de vous dire tout ce que je ressens actuellement parce que c'est vraiment très important. C'est important pour, pour nous tous. Hein? Euh... Donc, je vous dis, euh, c'est juste euh, leur agenda. Ils sont en train de faire en sorte que ça aille le plus rapidement possible parce qu'ils savent... Ils ont perdu, ils ont perdu partout, et euh, là, ils veulent emmener le plus grand nombre de personnes avec eux. Et pour emmener le plus long, grand nombre de personnes avec eux, il faut que les gens aient peur, il faut que les gens soient angoissés, stressés, il faut qu'ils aient peur de cette maladie qui va... Euh, oh, mon Dieu, qui va les tuer, qui va... Qui, euh, qui est horriblement... Alors, vous avez des témoignages de gens qui sont en Chine et qui disent que les gens meurent par centaines, par milliers, par énormes. Mais euh, bientôt, il n'y aura plus de Chinois en Chine, hein, et puis euh, en Corée non plus. Et puis, euh, voilà, on en est là en ce moment. Donc, la peur règne. Tout est fait pour faire régner la peur. Et c'est la peur qui nous empêche d'aller au-delà. Donc, n'ayez pas peur, surtout, n'ayez pas peur Continuez votre vie. Bah, écoutez, si, vous êtes, euh, si euh, vous êtes en quarantaine suite à votre travail ou n'importe, je vous dis, faites des provisions, restez chez vous, tranquille, ça vous fera des vacances, vous regarderez la télé, vous, vous ferez des activités dans votre jardin ou euh, sur votre terrasse ou sur votre balcon ou peu importe, euh, vous regarderez des films, vous, voilà, euh, je ne sais pas... Euh, mais restez, restez, centré, restez dans votre cœur, ayez confiance, surtout ne perdez pas la confiance, et n'ayez pas peur, parce que c'est ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on ait peur, et c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, restez confiant, faites, faites des précautions, prenez des précautions quand même, prenez des précautions, euh, euh, parce que là c'est vraiment, euh, euh, moi je vois, mon mari me donne des informations régulièrement, euh, en me disant ce qui se passe dans son travail. Et euh, vraiment, la peur est en train d'envahir de, le, ben, le pays, euh, le monde entier. Euh, beaucoup de gens sont en panique. Donc euh, non, il faut ne pas, faut, pas, faut pas être en panique. Il faut juste prendre des précautions. Voilà. Et, et les précautions, c'est de... Bah, euh, remplir vos placards, <rire> remplir votre maison en cas où vous seriez en quarantaine, histoire que vous puissiez quand même manger, hein, ça serait une bonne chose, manger et boire. Hein. Si vous vous retrouvez chez vous à ne pas pouvoir sortir euh, sous une raison X ou Y, bah, euh, il faut quand même que vous mangent, puissiez manger, que vous puissiez boire, donc euh, ça serait une bonne chose de... Voilà, et euh, juste prenez ces précautions-là, et euh, pour le reste... Euh, Laissez faire, soyez, soyez en paix, soyez, euh, ayez la foi, croyez en, croyez en votre cœur, en votre âme, et laissez couler, laissez couler, n'ayez pas peur. Et arrêtez d'écouter les informations, arrêtez d'écouter informations parce qu'elles sont là aussi pour vous euh, mener vers la peur. Les informations, que ce soit les journaux, que ce soit... Euh, les journaux papiers, euh, la télévision, tout, laissez tout tomber, laissez, mettez tout ça de côté, parce que c'est ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on ait peur. Alors, laissez tomber tout ça. Hein. Les informations, de toute façon, vous les aurez d'une façon ou d'une autre. Euh, Internet est, une très bonne, euh, est un très bon véhicule euh, d'information. Alors après, il faut trier les bonnes des mauvaises, il hein. ne faut pas se laisser emporter non plus. Mais il y a certaines choses qui vont vous parler par rapport à d'autres, donc euh, écoutez celles qui vous parlent et n'écoutez pas celles qui ne vous parlent pas, mais qu'on vous impose, hein, ne vous faites pas imposer, euh, gardez ce qui, vous, ce qui vous parle. Comme je vous disais tout à l'heure, depuis un certain temps, euh, on nous dit qu'il y a quelque chose de très important qui va se passer sur la planète, et c'est le cas, voilà, on, on y est, c'est le début. Euh, ça va durer euh, environ, euh, d'après ce que j'en sais, ce que j'ai entendu, euh, jusqu'à on est en jusqu'à 2025-2026, il va y avoir de sacrés chamboulements. Alors là, on va se dire que les années sont très longues. Euh, au final, elles sont pareilles, hein, parce que le temps que ça passe, ça va être assez, euh, ça va être assez, euh, comment dirais-je, euh, ça va bouger. Ça va bouger, ça va déménager, ça va être du fort, du lourd. Donc euh, voilà, euh, le tout c'est de rester centré et de ne pas avoir peur. Voilà. Ben euh, Que vous dire d'autre Gardez espoir, prenez soin de vous, ayez confiance, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt, sans peur, dans la joie, le bonheur et la bonne humeur.